Bonjour à toi chers spectateurs, Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlin. C'est un film qui m'intéressait parce que c'est le premier passage derrière la caméra de Sandrine Kiberlin qui est une immense actrice que je pense vous connaissez forcément, que ce soit simplement de vue ou que ce soit par le biais de ses nombreuses interprétations plus que renommées au sein du cinéma. C'est un film qui semblait assez atypique, assez intéressant et assez surprenant par de nombreux aspects. Ça semblait pas non plus être l'œuvre du siècle, mais je dois vous avouer qu'il y avait cette curiosité de quand même voir ce que ça pouvait donner, parce que on est toujours intrigué par les acteurs qui décident de passer à la réalisation, et ce passage-là semblait plutôt intéressant. Le résumé pour faire simple, Irène est une jeune femme qui rêve d'intégrer le conservatoire d'un dramatique de Paris. Nous sommes en France, nous sommes en 1940, et Irène est juive. Alors déjà, je vais balancer une petite pique. On voit très bien la maman de qui c'est il y a la même spontanéité, joie de vivre et bonne humeur qui se dégage du film de Sandrine Kiberlin que celle qui pouvait se dégager du film de Suzanne Lindon. C'est un film qui fonctionne bien. Je ne dirais pas qu'il est parfait. Il n'est pas parfait, il a de nombreuses maladresses et je trouve par de nombreuses petites touches à gauche et à droite que le film est, si ce n'est maladroit en tout cas, assez cliché et assez grossier. Mais je ne peux pas m'empêcher de lui trouver un, une fraîcheur une logique de création et de composition qui emmène l'ensemble et qui fait qu'en tant que spectateur, on est... on est accroché à son métrage et... et on se laisse avec beaucoup de plaisir porter par cette aventure et on aime ce personnage. Bon après, on va l'évoquer par les aspects d'écriture et de mise en scène, mais je trouve que par quelques aspects, Sandrine Kiberlin se perd un peu et a tendance à trop magnifier son personnage à tel point que on est presque réfractaire à certains aspects de la démarche cinématographique qui en découle, mais je trouve que dans son ensemble, le film reste, reste touchant, émouvant, traînant, intéressant, assez amusant même, et, et c'est ça en fait que j'ai envie de retenir dans le long métrage, qui certes n'est pas exempt de beaucoup de maladresse et de petits instants où on a l'impression que la cinéaste s'est un peu perdue dans sa démarche, mais ça reste beau, ça reste sincère, et ça reste juste, et c'est ça que j'ai envie de retenir d'un premier passage derrière la caméra en tant que réalisatrice, qui fonctionne bien. Lorsque l'on cherche à porter un sujet qui nous touche profondément, on a parfois du mal à prendre un certain recul qui semble pourtant nécessaire à la forme que se devrait de prendre le métrage que l'on cherche à construire. Mais parfois le recul peut être compensé par une logique créative et artistique surprenante. Pour sa première réalisation, Sandrine Kiberlin nous offre un moment de cinéma qui réussit à fonctionner avec un certain brio et à porter son message avec une logique dramatique et cinématographique assez jouissive par instant. Et si l'on peut facilement trouver des choses à redire face à une œuvre qui peut sonner comme un poil trop guillerette par rapport à son message, on est tout de même charmé par l'ensemble. En termes d'écriture, ce qui est intéressant, c'est que Sandrine Kiberlin, bon déjà ça se voit qu'elle a écrit seule son œuvre, parce que le film regorge de petites maladresses qu'on pourrait voir assez facilement à gauche et à droite, notamment dans la composition peut-être d'un ensemble historique qui peut sembler par instant un poil étrange et décalé, mais on sent que c'est également une démarche qui évolue de la part de la cinéaste qui a envie de se détacher de des nombreuses interprétations qu'on a pu avoir de cette période-là de l'histoire et qui fait que parfois c'est tellement codifié, tellement enfermé dans certains aspects de composition, de mise en scène et de narration qu'on peut presque se sentir un peu claustrophobique finalement dans ces aspects-là. Et je trouve que Sandrine Kiberlin, même si elle n'arrive pas parfaitement à maîtriser tout ça et que ça se ressent et que les nombreuses maladresses emmènent le scénario dans des instants où on peut trouver ça un peu bâtard et, et un peu bancal, derrière, il y a une vraie passion pour son personnage central. Et cette passion fait que même si on voit les maladresses historiques et dramatiques qu'elle amène dans la composition de son récit, on s'accroche tout de même à cette aventure. Et on se laisse embarquer par cette jeune femme. Parce que cette jeune femme dégage quelque chose. Bon après je peux pas me cacher non plus, elle dégage quelque chose qui dans les 20 premières pages du scénario sont compliqués à aborder. Parce que je préfère vous prévenir, pendant les 20 premières minutes du film, il est possible que vous ayez une difficulté à réellement trouver ce personnage attachant. Et à vous dire que c'est une jeune fille qui va bien. Peut-être qu'elle va trop bien d'ailleurs, tellement elle semble un petit peu pédante et, et, et voire limite tête à claque. Mais rapidement, lorsqu'on remet dans le contexte historique que place Sandrine Kibala dans son écriture, on se dit que cette forme de jovialité et de spontanéité qui peuvent sembler presque hors de cause dans ce contexte-là, font que ça marche. Ils font que du coup, on se laisse embarquer. Ils font que du coup, tous ces petits trucs qu'on pourrait trouver un peu maladroits, un peu bancades, ben, on est prêt à les laisser passer. Parce qu'on se dit que ça va avec le personnage. Et c'est cette partie-là que je trouve très intéressante dans son écriture et qui porte pour moi l'entièreté de son scénario et fait que ça marche sans le moindre doute, on pourra toujours pointer du doigt cette sensation que l'œuvre que cherche à mettre en forme Kiberlin est peut-être un poil trop frêle dans sa base dramatique et narrative, tant on peut avoir rapidement l'impression que le tout est un peu trop simple dans ses retournements et son enchevêtrement de situations. Mais il n'en reste pas moins la sensation que l'ensemble se tient, notamment par le jeu très surprenant et assez drôle que la scénariste choisit rapidement de mettre en place autour de son héroïne, un jeu autour de son espièglerie, de son côté lunaire et un peu fantasque, de cette partie qui pourrait laisser de marbre, mais qui parvient tout de même à nous emporter. En termes de mise en scène, je ne vais pas non plus vous mentir, j'ai pas non plus la sensation que Sandrine Kiberlin soit une immense metteur en scène. On sent qu'elle maîtrise une grosse partie de son film, qu'elle sait comment jouer avec les émotions du spectateur, qu'elle sait comment tenir en haine celui-ci et comment faire en sorte de créer une histoire avec finalement peu de choses, parce que mine de rien, même si elle a ce contexte historique, même si elle a ses personnages, même, même si elle a ses formes de récits, même si elle a ces... tous ces aspects en fait, qui portent le film, on ne peut pas s'empêcher de se dire derrière que quand même, ça reste très frêle et qu'il n'y a pas plus de choses que ça à se mettre sous la dent et qu'on pourrait se dire, finalement, qu'en termes de mise en scène, c'est très symptomatique, c'est très clair, c'est très classique et ça ne veut pas dépasser des bords. C'est le cas. En un sens, c'est le cas. Le film est très sommaire, très simple et a tendance par moments à être un poil enfermé finalement dans son optique de vouloir être très réaliste et très classique. Mais par ce réalisme et ce classicisme, je ne peux pas m'empêcher de trouver la démarche de Sandrine Kiberlin très bien faite. Dans le sens où... On va simplement se laisser embarquer par cette aventure. On va simplement se laisser divaguer avec ce personnage dans une période compliquée de la France, mais dans laquelle pour autant ce personnage arrive à nous faire vivre facilement. Et par ces petits aspects-là, par cette drôlerie d'instant qui peut sembler inadéquate, mais finalement très juste, par le biais de ce personnage, par le biais de ses petites aventures, par le biais de son sourire, par le biais de sa gentillesse et par le biais de tout ce qui va avec, et ben la mise en scène fonctionne parce que Sandrine Kiberlin se centre sur ça. Et en se centrant sur ça, sa mise en scène gagne en impact, gagne en émotion, gagne en justesse, gagne en efficacité. Et même si c'est simple, ben finalement dans cette simplicité, elle quête quelque chose de logique, qui fonctionne sur nous et qui fait qu'on se laisse embarquer. Sandrine Kiberlin est une cinéaste qui joue avec une mise en scène simple et passionnée avant tout par ceux qu'elle choisit de mettre en forme, par ses personnages, par le récit qui les entoure, comme c'est souvent le cas pour les acteurs qui se lancent dans la mise en scène d'œuvres de cinéma. On pourra toujours avoir l'impression que par instant la cinéaste développe quelque chose d'un peu trop simpliste et d'un peu trop classique, par de nombreux aspects allant du montage à la réalisation un peu trop plan-plan et facile de son ensemble. Mais malgré tout cela, il y a une réelle énergie qui se dégage du tout et qui rend l'ensemble particulièrement juste et assez intense dans son genre. En termes de casting, celui-ci est excellent, il n'y a rien à dire. Que ce soit André Marcon qui est un acteur que j'adore et dont j'espère un jour on lui offrira la tête d'affiche dans le métrage tellement cet acteur est charismatique et dès les premières minutes ça, ça fonctionne de fou avec lui, il est vraiment bon. Que ce soit Anthony Bajon qui est vraiment excellent aussi, que ce soit India Air qui est parfaite comme d'habitude, que ce soit Florence Viala ou Ben Attal, que ce soit Cyril Metzger ou que ce soit Théo Augier, Jean Chevalier est également est très très bon, je trouve tous les acteurs très bons. J'ai une petite mention spéciale quand même pour Françoise Widoff, qui est vraiment magnifique dans le rôle de Marceline. C'est une actrice extrêmement talentueuse qui ici porte très très bien son personnage. Et bien évidemment, vous vous en doutez, tous ces acteurs sont éclipsés par une actrice principale qui est merveilleuse, lumineuse, radieuse, et qui transmet vraiment quelque chose au film par le biais de son interprétation. Rebecca Marder est une jeune femme extrêmement talentueuse qui ici parvient à merveille à emmener cet ensemble cinématographique et on comprend pourquoi Kiberlin a attendu avant de la trouver, car elle est réellement Irène. Au bout du compte, Une jeune fille qui va bien est un film qui a toutes les maladresses d'une première œuvre mis en scène par une actrice. C'est-à-dire que les acteurs sont brillants, tous les acteurs sont parfaitement mis en scène et parfaitement mis en relief par la caméra de la cinéaste. Derrière, il y a des petites maladresses. Une petite maladresse de composition, d'un contexte qui n'est pas toujours parfaitement utilisé, qui pour autant a une logique au sein de la composition que Sandrine Kiberlin souhaite faire de son récit, mais dans lequel on pourrait se dire qu'il manque un petit quelque chose. Juste un petit truc qui ferait qu'on s'accrocherait un petit peu plus au film. On pourrait avoir envie d'avoir une mise en scène qui soit un peu plus explosive, même si par le biais de certains anachronismes, on, on s'accroche tout de même à ça et on se dit qu'il y a une spontanéité et une logique de création qui est tout de même évidente et une envie de la part du auteur de nous emporter dans son univers. Donc il y a ces petites maladresses qui nous rappelle que c'est un premier film, tout de même, mine de rien. Mais derrière, il y a quand même plein de belles choses. Il y a une très belle composition de personnages, il y a une mise en scène qui accompagne bien les acteurs. Encore une fois, il y a les très bons acteurs qui portent ce film. Donc ouais, une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlin, ça reste vraiment bien. C'est très intéressant, je trouve, comme œuvre. C'est pas parfait, c'est pas totalement réussi, mais c'est porté par une telle spontanéité, une telle passion pour le personnage et pour le contexte, que du coup, on a envie de se laisser emporter. Donc allez-y, je pense que vous serez surpris. A plus